Voilà, donc euh, Gilles Daron, hein, consultant d'Alibo, euh, auteur de Ratou PG, PG Badger, PG Clou et d'autres choses. Euh, là, effectivement, c'est une présentation très rapide. Bon. On va voir, j'ai essayé de, de vous présenter ça de manière un peu euh, ludique, parce que faire la liste des, des items, ce n'est pas très marrant. Euh, donc, Oracle comment s'en passer c'est la grosse problématique. Euh, Infos pratique tout d'abord, vous avez un numéro vert euh, qui vient de sortir qui vous permet de, bah, de parler si vous avez été victime euh, d'audit d'oracle. Euh, vous pouvez tout dire, il voilà. n'y a personne à l'autre bout du fil, mais vous pouvez tout dire. Euh, C'est vous qui le, le faites, donc il est à, votre, euh, à vraiment adapté euh, à, votre, à votre problématique. Euh, D'habitude, oui, quand on a plus de temps, ben, je demande qui a subi un audit, et euh, je vous laisse la parole pendant 15 minutes, on évacue un peu cette fois-ci. Désolé. Euh, donc, sinon, comment s'en passer euh, bah, Vous pouvez déjà commencer à coller des stickers sur vos serveurs Oracle. C'est euh, une bonne chose. Alors, commencez par là. Je vous ai évité les images chocs euh, DBA en train d'appeler Oracle le support Oracle. c'était trop, trop violent. Je vous évite ça. Euh, sinon, j'ai toute une liste de slogans aussi à votre disposition se rencontrer à la fin ensemble dans une pièce, on, on les répète pendant quelques minutes, ça peut être sympa, ça permet d'évacuer aussi. Euh, bon alors sinon, je vous conseille euh, toutes les nouvelles sociétés probablement qui vont euh, pulluler dans quelques temps et euh, qui vous diront que Postgres euh, c'est merveilleux et que euh, c'est les meilleurs, etc. Euh, sans essayer euh, de vous contacter des sociétés euh, qui euh, tournent autour de la communauté Postgres. Ça fait travailler les gens qui euh, développent Postgres et les outils qui sont autour, plutôt que de vous orienter vers les, euh, les lumières euh, de marketing qui manqueront pas d'arriver. Parce que Postgres, vous êtes euh, les mieux placés pour le savoir, est en, à loin en poupe. Et il y a beaucoup de sociétés qui viennent s'y greffer. Vous verrez. Euh, voilà. Sinon, bon l'idée c'était de vous faire euh, admettre plus ou moins que Oracle c'était euh, une dépendance, que vous êtes addict d'Oracle, et que vous avez un problème pour vous en débarrasser. Euh, donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la future version ou PG, la version 16. Future, euh, Elle devrait sortir normalement, si, euh, si j'y arrive, euh, autour du 15 octobre, quelque chose comme ça. Donc Dans cette nouvelle version, il y a une fonctionnalité principale qui vous permet euh, de scanner euh, l'intégralité de votre parc de base Oracle et euh, de demander au rat de faire un audit de toutes ces tables, pardon, de toutes ces bases. Je ne voulais pas prononcer le mot audit, excusez-moi d'affaire euh, faire un inventaire de toutes ces bases pour déterminer les objets euh, qui sont les, plus, enfin, les les schémas qui sont les plus facilement migrables. On va voir un peu en détail. Donc, euh, le principe est assez simple. Il suffit de créer un fichier CSV euh, donc avec euh, un certain nombre de champs à remplir pour chaque instance que vous voulez scanner. Donc, vous donnez le type, euh, alors c'est Oracle, on, on verra après pourquoi il y a un champ type. Euh, le schéma, vous donnez votre schéma de votre base Oracle que vous voulez scanner. Euh, le, le data source pour pouvoir vous connecter à cette base. Donc, euh, bon, le DBI Oracle, c'est un. Oracle OPG, c'est fait en Perle, donc c'est un data source Perl qu'il faut lui donner. Mais bon, c'est assez standard et le « user » et le mot de passe pour pouvoir se connecter à cette base. Euh, il y a un autre champ aussi euh, qui est rajouté, qui permet, si vous avez euh, l'audit trail activé, qui vous permet de collecter euh, toutes les, euh, les requêtes qui ont été euh, jouées sur votre instance Oracle. Et Oracle2PG vous fait une analyse des requêtes pour vous donner une estimation du temps de, de l'effort de migration sur la partie cliente. Vous pouvez l'intégrer. Entre guillemets, vous aurez quelque chose d'approximatif. Euh, une fois que vous avez rempli euh, votre fichier CSV avec euh, toutes euh, les instances que vous voulez euh, scanner, euh, vous exécutez un script qui s'appellera tout PG Migration Scanner avec en euh, paramètre donc le, le fichier CSV que vous avez et un répertoire de sortie. où par défaut, il va créer un répertoire euh, output. Il a eu beaucoup d'imagination. Et euh, au bout de quelques minutes, euh, voire quelques heures, hein, si euh, vous avez un très très gros parc de base Oracle, euh, vous allez avoir un fichier csv euh, dbscan.csv qui va être généré avec tous les résultats euh, en mode euh, ligne euh, de, euh, du scan de, de vos instances. Il vous génère aussi un rapport HTML, mais ça, c'était déjà une fonctionnalité qui existait dans Atopg jusqu'à présent. Donc, c'est un rapport HTML de, sur les objets, les, les estimations de migration que vous pouvez avoir liées à, à votre instance. Le fichier CSV, donc, il va vous sortir le nom de l'instance, la version d'oracle qu'il a détectée, le schéma qu'il est allé scanner, la taille qu'il a pu détecter. Bon, ça, c'est pas forcément intéressant d'avoir la taille, mais il est quand même, et euh, le coût, euh, l'estimation en jour homme qu'il a Corato qu PG a pu euh, estimer par rapport à Dezorac. Et euh, donc une nouveauté aussi, c'est euh, l'estimation du niveau de, de difficulté qui va rencontrer sur cette migration. parler. Voilà le donc, le migration de level. Le... Donc là, on est sur euh, trois lettres qui vous permet d'estimer euh, la facilité de migration euh, d'une base. Euh, donc, vous avez A, B, C. Une euh, base Oracle qui a été détectée au niveau A, vous pouvez la migrer quasiment euh, en automatique. Voilà, vous lancez euh, quelques heures après, c'est fait. Vous êtes Niveau B, il y a de la retouche un peu à faire au niveau du code euh, de certaines, certains objets, euh, mais vous avez un travail inférieur à 10 ou 5 jours. Je pense que là, le délai, j'ai mis 10, mais je vais le descendre à 5 parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. En fait. La plupart du temps, on est soit en dessous de 5, soit au-dessus de 10. Et euh, les niveaux de difficulté. donc les niveaux de difficulté un, c'est euh, donc trivial, il n'y a pas de procédure stockée, il n'y a pas de trigger, donc euh, pour migrer, ça va être extrêmement simple. Euh, deux, c'est un niveau un peu plus facile, où vous avez des euh, pas de procédure stockée, mais des triggers, euh, et sans retouche de code, a priori, il a pas, PG n'a pas détecté de, de modification à faire dans le code. Euh, 4 et 5, euh, c'est des niveaux où, où là vous avez du travail à faire sur vos procédures stockées ou triggers euh, et éventuellement euh, en général donc 1, 2, 3, vous allez le trouver sur les niveaux A et B et euh, 4 et 5, vous allez plus les trouver sur le niveau C où là il va falloir que vous engagiez euh, une vraie gestion de projet pour gérer votre, euh, votre migration. L'idée c'est ça, hein, c'est de pouvoir identifier tous les schémas que vous avez euh, dans vos bases Oracle et euh, déterminer quels sont les, les schémas que vous pouvez migrer très facilement euh, et commencer par là. Quoi. Oups, Sur les quelques parcs de bases Oracle qu'on a pu scanner, euh, ben, on se retrouve avec euh, 10% seulement de bases euh, qui nécessite un projet lourd à mettre en place pour être migré. Sinon, on a 30% de base qui peut être migré quasiment instantanément. Quoi. Et euh, le, le reste, euh, bon, il y a quelques adaptations à faire, mais c'est migré aussi très facilement. Donc, euh, voilà. vous savez que si vous voulez vous débarrasser d'Oracle, déjà sur 90% de vos bases, vous pouvez le faire assez euh, facilement. Vous avez pas... Je vous parlais de la, du type euh, tout à l'heure dans, dans le fichier de, qui permet de scanner les instances. Euh, maintenant, euh, RATOPG permet aussi de migrer les bases MySQL. Donc, Vous connaissez mon rapport particulier avec Oracle. Euh, Ce n'est pas de l'amour, c'est clair. Euh, donc MySQL a été racheté par Oracle. Voilà ma réponse. Alors, plus sérieusement, c'est une, une, une feature qui a été demandée par, par le CNES, par le Centre d'études spatiales, pour pouvoir analyser le parc de base Oracle et aussi les bases, les bases MySQL. Il euh, y a des outils qui existent, il y en a pas à ma connaissance, qui extrait les fonctions, les triggers, les partitions, tout ça, qui les réécrivent et qui font toutes les modifications possibles en automatique, comme c'est le faire oracle pg pour Oracle, il le fait aussi pour MySQL. Pareil, bon, c'est tout frais pour MySQL, donc euh, il y a certainement des retours avant que ce soit un peu plus euh, efficace, mais voilà, bon, ça marche plutôt bien. Alors, on a des partitions, des data links aussi dans MySQL. Hein. RATOPG les exporte. Il y a du spatial. RATOPG l'exporte aussi. Les données comme le schéma. Voilà. Donc, euh, pour vous en passer, vous avez euh, RATOPG. Ah bon, je ne me suis pas autoproclamé médecin, donc je suis simple prescripteur. Euh, L'assureur, c'est les zones d'assurance, hein, que ce soit pour les migration pour base Postgres, vous connaissez Dalibo. Outre euh, le numéro vert pour les problèmes techniques, hein, vous avez euh, la communauté d'entraide Postgres, donc obest.org post ou euh, fr en français. Et donc, euh, bah, je vous engage à utiliser la, la version. Euh, 16 qui viendra prochainement. Je voulais remercier spécialement Stéphane Tachoir d'Air France et le CNES. Je ne sais pas si je suis allé trop vite ou pas. Alors, j'en ai parlé légèrement, euh, je, il, bon, en fait, parce que là, c'est plus de la documentation pour expliquer comment on fait pour euh, analyser justement ce genre de choses. Que ce soit pour MySQL ou Oracle, on a possibilité de tracer dans une table euh, toutes les, les requêtes qui arrivent. Donc, à ce moment-là, on trace, et euh, on, soit on génère un fichier avec ces requêtes-là, et du coup, on donne à Oracle ou PG euh, le fichier. Soit maintenant, aura PG, enfin, version 16, sera capable d'aller lire ces tables-là, la table Audit Trail, par exemple, de récupérer toutes les requêtes, de les normaliser et d'estimer la migration globale, du coût de migration globale de toutes ces requêtes. Voir s'il y a des difficultés ou pas, mettre un poids par défaut, euh, je sais pas, de, de 10 secondes par requête pour vérifier qu'elle marche bien, voilà, des choses comme ça. Ça, ce sera intégré dedans. Euh, pour MySQL, on peut faire la même chose, il peut soit loguer dans une table, soit dans un fichier, et on pourra lui, lui donner les deux, quoi. le fichier ou la table. Alors, euh, <rire> moi j'aime bien dire aux décideurs que, euh, en fait... On a une idée de ce que, de la base ORAC qui est surfaite. Euh, la base Oracle, c'est euh, des tables, voilà, des données. Et ce qui est vraiment euh, primordial dans, dans ces bases-là, c'est les données. Donc à partir du moment où on peut euh, passer ces données-là dans des bases Postgres et qu'on est à ISO fonctionnalité derrière, bon, s'il si, si veut sortir son chéquier, qu'il le sorte. Moi, je, je, il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, à partir du moment où c'est budgété, euh, en fait, ils s'en foutent quoi, du, du coût global de, de, leur, de leur base de données. Hein. Donc euh, pourquoi les forcer à migrer hein, s'ils ne veulent pas C'est une question de, de coût, principalement ça. Du coup, pas le choix. Par exemple, les outils de Alors moi pareil. Je... En tant que prescripteur, euh... non, le... Le... la demande doit venir du client et il faut mettre la pression. Plus il y a de clients qui le demandent, plus euh... l'éditeur le... fera l'effort de migrer. Mais maintenant, il faut surtout parce que c'est un problème économique avant tout. Donc il faut euh... dire à cet éditeur OK, moi je prends ton produit, il n'y a pas de problème. Mais euh... Alors moi je sais que Postgres je ne paye pas la licence, donc si tu me dis qu'il n'y a que Oracle, bah tu me payes la licence en réacte. Prends sûr. ton produit, mais tu la payes. C'est un très long débat, ça, va très long. Quand j'ai fait c'est des, des ouais. euh, un problème en soi. En je d'apporter aussi des éléments de des Il faut demander. Non, non, ah, une... ah oui, c'est préférable. Vous pouvez, euh, vous pouvez scanner euh, plusieurs. Enfin, pour les scans, vous pouvez le, le faire. Enfin non, le scan, je crois que c'est même. Euh... La problématique, ça va être d'utiliser un utilisateur DBA, enfin un système qui puisse se connecter à tous les schémas. Et à, voilà. à partir de là, vous pouvez tout scanner et vous aurez une idée globale. Mais souvent, dans ORACLE, ce que vous avez, c'est des schémas qui sont des bases en fait. Donc, vous avez un schéma qui va servir une application et un autre qui va servir. Voilà. Donc la, la pour moi, la notion de base, c'est un schéma sous, sous Oracle. Okay. On va essayer d'avancer. Désolé, on est encore tard. C'est simplement un grand débat.